Un grand plaisir d'être ici euh, cette semaine euh, à Québec euh, pour euh, le re Québec. Puis, pour moi, c'était aussi une expérience de, de réaffirmer certaines connaissances que j'avais appliquées, apprises, mais aussi de voir que dans le fond, mes connaissances se sont améliorées que je me sens plus confortable justement à travailler avec les collections. Fait que, euh, bel euh, belle job, euh, la gang de Québec, j'ai vraiment apprécié, puis euh, euh, je vous souhaite plein de succès dans vos projets. Pourquoi j'ai intitulé ma présentation euh, « "Raviver co la collection textile, accessoires, vestimentaires, sortir de l'ombre 20 ans plus tard? » C'était que, euh, plusieurs années, je suis au Musée Académie de l'Université de Moncton, et la collection textile avait eu, pendant plusieurs années, une conservatrice en textile. Donc, Mme Annette White s'avait occupée de la collection et à un moment donné dans sa carrière, elle a retourné dans le fond à l'enseignement à temps plein. Et 20 ans plus tard, Madame Annette White se retire et devient tout d'un coup une ressource pour moi dans mon projet de reorg. Euh, donc, j'ai eu la chance de réavoir la conservatrice de textiles dans nos collections. Elle était une force parce que justement, elle avait cette connaissance-là, elle avait cette facilité-là avec le textile et on a pu apprendre une de l'autre. Malheureusement, la collection n'avait presque pas bougé depuis 20 ans. Elle connaissait donc encore les boîtes qu'elle avait assemblées plusieurs années auparavant. Et on a vu aussi que la collection avait quand même bien tenu son cours. Donc, il n'y avait pas trop de, de problématiques. Malgré ce fait-là, ça faisait quand même 20 ans que les gens utilisaient beaucoup la collection euh, en recherche, que ce soit des gens qui venaient consulter les couvertures, ou encore qui étaient curieux d'un certain tapis bouquet ou encore tout simplement pour une exposition. Et vous savez tous, dans nos journées très rapides, euh, on replaçait à la va-vite euh, nos collections, euh, donc on n'avait pas nécessairement le plaisir de bien les replier ou de bien les ranger à nouveau, on finissait un peu par les tasser sur nos étagères. Avec le Reorg que nous, on a choisi, c'était les textiles. Il y avait une autre raison aussi. Oui, c'est une collection qui est beaucoup étudiée, recherchée, mais c'est aussi une collection que j'avais inscrite dans notre plan stratégique. Donc, on était rendu à deux ans avant d'avoir, justement, ce créneau-là dans notre plan stratégique, qui avait le, le créneau collection, où j'avais ciblé la collection de textiles. Donc, tout est tombé euh, en plein temps. Donc, l'expérience atlantique a commencé, évidemment, avec euh, l'Institut canadien de conservation et Simon, qui fait une visite. Et là, vous m'apercevez justement dans la réserve, où on peut entrevoir euh, un peu les rayons, euh, mais c'est vraiment le début de nous qui présentait euh, qu'est-ce qu'on pensait euh, avoir comme projet, un peu comme vous avez entendu euh, ce matin et cet après-midi de l'équipe de Québec. On est, nous, l'équipe Atlantique, donc, euh, c'est dirigé pour nos trois jours dans la région de Truro. Et nous, notre projet donc, était dans la région de Truro. Et vous apercevez ici donc nos plans où on pouvait s'installer et avoir euh, notre planification trois jours. L'autre photo juste à côté, c'est pour vous parler un peu plus de comment cette équipe-là dans le fond de l'Atlantique est <coughs> maintenant devenue une belle force pour nous, parce qu'on a des collègues qui comprennent un peu plus nos problématiques de collection, à qui on peut faire appel. Donc, ce réseautage-là de gens qui sont dans le Reward euh, deviennent des, des belles ressources. Et on a eu un exemple lorsqu'on s'est dirigé l'année dernière à l'Association des musées canadiens, qui était à Halifax. Et tout d'un coup, on apercevait dans les salles, nos collègues de re et rapidement, on s'est regroupés, rapidement la prise de photos et on a vraiment vu cette force-là que tout d'un coup, on pouvait comparer nos collections, nos succès et je pense que c'est ça qui va faire que re va continuer à grandir au Canada et qu'on va pouvoir s'appeler un peu plus et parler sincèrement que oui, parfois, on prend nos couvertures, on les plie un peu et on les tasse dans nos étagères. C'est des choses que souvent, on ne va pas dire à nos administrateurs ou on ne va pas <rire> dire peut-être euh, à nos collègues quand on est dans un quartier, mais dans <rire> le quotidien, c'est un peu plus ça qu'on vit. Donc, je pense que là, on a une, une, des belles expériences, mais des expériences aussi qu'on n'aura pas peur de se parler entre nous et de trouver des solutions. On l'a vu par les médias sociaux, entre autres la page Facebook que Simon Lambert mentionnait un peu plus tôt. Ce matin, cette page-là, justement, on a osé, si vous voulez, poser des questions. Avez-vous acheté un tel système? Quel était le coût? Voulez-vous faire un achat en groupe? Des bêtes questions qui nous font réfléchir, qu'on peut communiquer encore. Donc, le Musée acadien et la Galerie d'art. Et pourquoi je parle de la Galerie d'art dans ma présentation? C'est que dans notre établissement, les deux secteurs ont décidé de faire partie du Rio Donc, cela veut dire que le, la Galerie d'art, qui est une galerie d'art contemporaine, a aussi participé au projet. Le Musée acadien. Ça veut aussi dire que nos ressources humaines ont été... Euh, épuisé presque euh, à toutes les sources donc euh, ça veut dire que la galerie avait un employé, la directrice euh, Nimbo, une technicienne mais qui est aussi la technicienne du musée, une secrétaire administrative partagée par les deux secteurs et évidemment les autres conservateurs et les, et les employés temporaires et les projets les, les stagiaires. Mais pour ça donc on avait une technicienne dans le fond qui se retrouvait, à travailler à deux projets rework, euh, un peu épuisant si on regarde à l'ensemble de l'année au complet et c'est peut-être quelque chose qu'on aurait fait autrement euh, en y réfléchissant un peu. Donc l'édifice se retrouve sur le campus universitaire de l'Université de Moncton, géré par l'Université de Moncton. Et euh, très bel ajout, malgré que c'est une galerie contemporaine et un musée historique, on fait souvent des, euh, justement des partenariats soit avec des artistes contemporains ou encore nous dans nos expositions temporaires où on va avoir un volet un peu plus contemporain. Donc on travaille beaucoup plus euh, conjointement qu'on pourrait s'imaginer quand on regarde nos créneaux d'exposition. Ça c'est notre projet RE-ORG avant. Euh, Re Donc on a laissé les espaces coloriés. Ce sont évidemment les espaces de réserve. Vous pouvez peut-être réaliser, en regardant le plan, que notre réserve se retrouve la plus grande partie de l'édifice. Donc, on a quand même un grand espace de réserve, le Musée Calien. La galerie d'art, eux, cependant, bon, ont un beaucoup plus petit espace. Donc, on était quand même choyés. Quand je vous ai dit, on a choisi de traiter que le textile et un pan du, du, de l'étagère, donc seulement une section de l'étagère, qui s'est retrouvée principalement des couvertures piquées, des tapis hookés et quelques accessoires. Donc, les accessoires, ce seraient des cannes, des ombrelles, euh, quelques bottes euh, souliers et les chapeaux. Donc, c'est là qu'on nous concentré. Euh, donc, on peut aussi, avec l'exercice de reward regarder à, justement, quel immeuble <coughs> qu'on a. On a aussi regardé à quel autre accessoire euh, on pouvait avoir dans, dans nos espaces de réserve. Euh, je me suis amusée et j'ai euh, beaucoup apprécié l'exercice d'utiliser, justement, euh, des post-its. Et de se promener dans nos espaces, et de commencer à regarder qu'est-ce qui n'est pas objet, qu'est-ce qui n'est pas... Euh, euh, qui ne devraient pas être là. Donc, rapidement, on se promène, on met plein de post-it roses, et ils sont assez visibles. Et je les ai demeurés là presque six mois, justement pour qu'on puisse les voir et réfléchir autrement. C'est sûr que ce projet, c'est une longue haleine. C'est pas facile de, de regarder les collections et de voir, maintenant, j'aime que la pile, euh, de, de de papier roulé soit là, c'est pratique pour moi. C'est pratique pour moi, mais c'est peut-être pas pratique pour la technicienne ou c'est encore pas pratique pour un stagiaire qui comprend pas nécessairement pourquoi qu'une a une pile de papier roulé par terre. Donc, cette logistique-là, il faut que nous qui utilisons les collections quand même assez régulièrement, on se la désapprenne. Et la façon qu'on a utilisé, et c'est justement dans le programme New York, ça a été avec les post -its. Donc, rapidement, on se promenait parfois avec la technicienne mais je pouvais dire, ah, « il n'y a pas, On ne disait pas plus. Ça nous aidait à réfléchir à comment bouger ça. Finalement, on a fait un peu un exercice de rapatrier un peu nos gros rouleaux de papier euh, bubble, nos, nos rouleaux de, de conservation et on les a mis tous au même endroit. Euh, et ça a aussi amené euh, un aspect intéressant avec la technicienne, parce qu'elle étant un peu plus nouvelle dans l'équipe, elle regarde ces espaces-là autrement, et j'ai beaucoup apprécié ces euh, idées justement de regarder et de placer les choses autrement. Un des exercices quand on faisait notre textile, on avait pris la décision qu'on voulait reclasser -re tous les textiles au même endroit. C'est assez clair dans la tête des deux conservateurs. Finalement, avec l'aide de la technicienne, à regarder les espaces autrement, une autre solution est venue et a été mise de l'avant, donc de déplacer les couvertures et les tapis à un autre lieu. On accepte. Après, plusieurs semaines plus tard, je pars en vacances, lors de mon retour de vacances, une technicienne très timide rentre dans mon bureau et me dit, j'ai peut-être un autre endroit. <coughs> Évidemment, quand tu habitues à certaines choses, tu paniques un peu. <rires> OK, pourquoi? Où? Ou... Et il y a aussi l'élément budgétaire, ce qu'on n'y pense pas, mais aussitôt qu'elle m'indique dans le fond, oh, j'ai peut-être une autre solution pour les couvertures, un autre lieu, c'est le calcul qui devient... Euh, automatiquement dans notre tête. Ok, mais ça va coûter quoi? Fait que tu ne le dis pas nécessairement à la technicienne. Tu, tu écoutes, tu essaies de voir, mais dans, dans ta tête, tu calcules. Est-ce que ça va me coûter plus d'argent? Est-ce que ça va être. Et c'est comme ça qu'on le gère. C'est pour ça que c'est intéressant avec les Real quand on le place par terre, quand on le met sur des feuilles, quand on s'amuse avec des d'une, parce que ça nous détache un peu de cet élément-là. Où on a une proximité parce qu'on est tous les jours dedans. Et Ça, c'est avant. C'est assez simple. Est le textile d'enfant était le numéro 1. C'est euh, là. Et ils vont être déplacés. Seulement les couvertures et les tapis. OK? Ici. Et il y avait des meubles. Ils sont maintenant là. Donc, dans le fond, on a fait un bel exercice de placer des panneaux sur nous nos meubles qui étaient euh, dans ce beau mur du fond-là, créer notre système de montage de textiles à cet endroit-là, et ça a vraiment libéré, ça a vraiment mis une autre façon de regarder au coup d'œil Très bien pour la direction parce que c'est visuellement très beau. Euh, donc, ça devient une autre énergie dans cet espace-là pour nous. Un petit coup d'œil à l'espace de la galerie d'art. Évidemment, c'est <coughs> seulement un élément de leur réserve et c'est le après. Donc, la galerie d'art, euh, évidemment, on fait le même exercice que nous à travailler avec leurs œuvres en grand format, un format euh, estampes et euh, sculptures, et ils ont pu euh, facilement, euh, pas facilement, ils ont pu finalement, ils ont pu finalement euh, faire un bel espace où ils sont très contents. Quelque chose que je veux mentionner pour la galerie d'art que j'ai beaucoup apprécié, ils ont décidé d'utiliser leur expo permanente, euh, ou leur expo de salle d'expo de montage, pour euh, utiliser comme un zone de tampon lorsqu'ils ont travaillé sur leur projet re -Work. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, en le fond, c'est que leur salle d'exposition, ils ont dû l'utiliser pour déplacer leurs grands tableaux et leurs œuvres, euh, afin justement d'avoir accès à leurs réserves pour pouvoir bien faire le montage, faire la construction des. Des, des meubles qu'ils allaient maintenant utiliser. Mais non seulement ils ont fait ça, donc utiliser les salles, ils ont créé des résidences d'artistes. Donc ils ont fait un appel aux artistes pour, vous, pour les inviter à mieux utiliser leurs collections dans le temps qu'elles étaient justement un peu rangées dans leur salle d'expo temporaire. Donc il y a eu des artistes qui ont venu, il y a eu une série de conférences, et ils ont été même plus loin, ils ont invité le public à venir faire un tri dans une collection d'affiches qu'ils avaient. Donc sur des tables, on met les affiches, on indique aux visiteurs quel genre de classification on veut, et c'est eux qui peuvent venir même participer, ils peuvent venir parler à l'artiste en résidence. Et une des raisons pourquoi la galerie a voulu faire ça, c'est que dans le fond, en tant qu'ils utilisaient leur salle d'exposition, ils étaient fermés au public. Donc, il y avait une façon d'inviter le visiteur, d'inviter le, euh, le public à venir utiliser la galerie, à venir voir un autre aspect. Et les gens sont souvent très curieux justement de cette collection-là qu'on voit rarement. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle façon de maximiser, si tu veux, une situation et de la rendre très publique et très intéressante. Euh, les archives, dans le fond, qu'ils ont utilisées pour faire ce projet-là, le, le continuent maintenant. Euh, il y a une autre, un artiste, une, une historienne de l'art qui continue à faire des recherches depuis ce temps-là. Et maintenant, ça va devenir une exposition euh, à l'automne. Donc, on voit vraiment un regain dans leur collection, utiliser leur propre collection, mais grâce à Rainbow. Donc ici, vous avez ma photo des couvertures euh, pliées euh, avant le reorg. Donc quand même, euh, un peu sur des étagères métalliques, mais vous avez vraiment des couvertures là, qui étaient assez en bon état. Euh, abusivement, il y avait un papier de soie qui divisait, euh, mais c'était souvent remis à la très rapidement dans les espaces. Euh, donc c'est le, le, le présentoir qu'on voit au complet. On avait donc des souliers, on avait quelques dentelles, on avait des, des robes de baptême euh, et euh, d'autres éléments dans le fond. On a mentionné tantôt que ça faisait 20 ans que la collection avait plus ou moins été touchée et il y avait des boîtes au fond de cette rangée-là, deux, trois boîtes que depuis que j'étais au musée, que je n'avais même jamais vu, parce que je ne pouvais pas me rendre, il y avait un grand, un grand armoire au fond du présentoir. donc on a bougé cette armoire-là. En bougeant l'armoire, j'ai pu, évidemment, prendre le courage et ouvrir les boîtes pour découvrir que deux des boîtes étaient vides. <rire> <rire> tellement dansé que j'étais tellement contente, parce qu'évidemment, c'est moins de mois de textile, de mois de projet, mais ça faisait 20 ans que ça développait. Euh, donc, c'était un peu rafraîchissant. Et je crois qu'on va beaucoup entendre ça quand on parle de Reor. C'est vraiment rafraîchissant. Ça nous fait découvrir qu'avec un peu de méthodologie, un peu de courage, une équipe, on peut voir les choses différemment. Et ça nous donne tellement d'idées pour les années à venir. Où le croirez pas, la gang de Québec. <rire> <rire> euh, donc, moi, j'ai fait mon rework, dans le fond, pour rouler les couvertes pendant trois jours. <rire> et on s'est installé, hein, j'ai mentionné que la galerie a utilisé leur salle, mais quand eux avaient euh, leur salle de vide, il y avait un bel espace au centre. Ça me donnait l'espace pour rouler les textiles. Les couvertes, parfois, elles sont très, très grandes. Elles sont presque à la largeur des rangées. Là. Ça fait que c'est des immenses couvertures. Donc, deux, trois tards on s'installe. On a une équipe. Là, c'est même pas tout le monde au complet. Il y avait aussi la technicienne, Angèle Cornier. Et j'ai réussi à avoir des stagiaires, mais aussi des étudiants. Donc, de le faire durant la saison estivale était aussi un bon coup. Euh, parce qu'on se trouve avec une force euh, de jeunesse, oui. Et j'ai mis aussi la jeunesse au centre de Pascal Arsenault et j'ai décidé de faire aussi beaucoup de documentation photo, mais aussi c'était elle, en fond, mon média sociaux pendant le trois jours de ReWorld. Donc, sur toutes les plateformes, on pouvait facilement voir des photos. Et ça aussi, ça nous a ouvert d'autres portes, d'autres portes de recherche. Des recherches que j'ai entendues le trois jours que je faisais le, le roulage de couverture, ça a venu les quelques mois plus tard. Du coup, <coughs> les gens m'appelaient parce que par les communiqués, par les communiqués de presse ou encore les photos qu'ils ont vues sur les médias, ils prenaient le temps de me communiquer pour dire Ah, oh, on a-tu déjà pensé à un tel projet ou as-tu déjà pensé à faire la recherche sur tel groupe de tisserands? » Et tout d'un coup, les gens sentaient euh, l'importance, justement, de questionner euh, euh, de ces, ces collections-là et cette richesse-là. Et c'est souvent des richesses euh, par rapport au, à l'histoire des femmes aussi. Donc, c'est intéressant que durant cette activité-là, grâce aux médias sociaux, grâce aux communications, qu'on a assez été vigilants, on a maintenant des beaux projets qui pourraient s'enligner par rapport aux au recherches. Donc ça c'est notre équipe. Euh, visuel, très très beau, quand on regarde justement rouler la couverture. Euh, ça c'est une photo qui a été beaucoup utilisée dans les médias. Euh, donc on peut voir ici, facile à deux. Euh, quand c'est plus petit, on pouvait rouler facilement à une personne, parfois même c'est plus facile. Euh, et on s'est dit aussi que si, vous re, euh, si on s'apercevait qu'on avait roulé un peu à côté de notre rouleau, pas grave, on recommençait. Il y avait toujours un peu d'erreur et je voulais nous laisser cette chance-là de faire l'erreur, de prendre notre temps, que s'il faut re, -re on, on le fait. La même chose pour différents projets, on, quand, on a, quand on a regardé les chaussures, on a fait beaucoup de prototypes dans le fond. Est-ce que c'est la meilleure façon de bâtir notre petit boîtier pour soutenir notre botte? Et de prendre le temps de faire ça, prendre la recherche, de le faire avant, prendre le temps de faire un prototype, donc de prendre le coton, de le bourrer, de rentrer dans une boîte, de faire l'expérimentation, nous a voulu la peine. Parce que finalement, lorsqu'on se réassure que c'est la meilleure façon que la boîte va être soutenue, on peut ensuite les faire plus rapidement. Donc, toujours se donner un peu de temps pour... Faire cette recherche-là. Parfois, ça prend plusieurs journées. Parfois, trouver la meilleure, le meilleur mylar ou le meilleur <rire> tissu papier. Il y a vraiment un peu de risque d'erreur, de mais il faut se le donner. Les préparatifs. Euh, ça, c'est un bel exemple, justement, quand on roulait nos rouleaux. Parce que là, on avait des rouleaux qui étaient achetés, qu'on pouvait presque rouler directement dessus. On avait des rouleaux on a dû, par économie, évidemment, utiliser les, des cartons, et ensuite les rouler protéger avec du mylar. On avait deux rouleaux de mylar. Et c'est vraiment intéressant parce que, dépendant de l'épaisseur, euh, on roulait. C'était pas facile, mais on roulait, on protégeait notre rouleau. Et finalement, on, on termine un rouleau de mylar, on sort l'autre, on commence à rouler, puis tout le monde fait, ben voyons facile, juste une petite épaisseur de différence. C'est pour ça que je dis que si on fait un prototype, si on se fait un test ou deux, des fois ça sauve beaucoup d'argent, mais aussi une rapidité puis une frustration qui, qui est pas là. Pour rouler, euh, pour rouler notre la préparation. J'avais jamais souffert de manque d'espace au musée. Oui, dans la collection, on en parlait. Euh, nos, nos rangées sont remplies, mais dans les autres espaces, c'est-à-dire les espaces d'exposition, notre euh, salle d'amphithéâtre, euh, dans notre entrée, je n'avais jamais senti qu'on avait un espace restreint. Dans le contexte du projet rework, j'ai senti qu'on manquait d'espace, parce que souvent, on, pouvait, on devait travailler ailleurs. On ne pouvait pas travailler dans nos salles de réserve, à cause de la dimension des couvertures ou des, cou des couvottes. Donc, on s'est retrouvés souvent dans un amphithéâtre qu'on devait réserver euh, pour trois jours pour s'assurer qu'on avait le temps de faire. Encore, on montait une salle d'exposition. Dans un autre coin, il y avait la technicienne avec ses chaussures. En fait, on avait beaucoup de déplacements. Ça, ça a été lourd. Puis je pense que c'est un des éléments aussi qu'on a senti qu'on était épuisé parce que souvent, on faisait différents petits projets puis on devait toujours déplacer la table, se réinstaller. Mais c'est la façon qu'on qu pouvait le faire à ce moment-là. N'oubliez pas quand ça, ça a quand même déroulé. Il y a eu trois jours de roulage de couverture et de tapis. J'ai dû faire une autre journée, deux autres journées de roulage. Mais j'ai aussi eu deux techniciennes qui ont travaillé euh, donc, les chaussures, les, les accessoires comme les cannes. Et Annette White s'est concentrée sur les chapeaux. Euh, la chance qu'on a eue avec Annette, c'est qu'elle connaissait bien justement la collection. Elle savait les coiffes, euh, les capines. Donc, elle faisait ses formes à la maison, venait valider ses mesures au musée et repartait. Fait elle n'a pas nécessairement travaillé dans nos espaces. Donc ici vous avez un exemple des accessoires, donc les bottes qui a pris quand même plusieurs temps à créer la structure pour comment on, a, on voulait les installer. C'était des collections que moi j'avais jamais touchées, elles étaient quand même euh, assez en mauvais état. Donc il y a eu des périodes où on a dû faire euh, quelques nettoyages de bottes euh, pour essayer de les stabiliser un peu plus. On a eu aussi, euh, elles, elles tombaient. C'est pour ça qu'on a dit vers ce système-là, où on les a, dans le fond, calfeutrés par en dedans, puis on les a attachés euh, sur des petits boîtiers. Donc, c'est justement parce qu'elles tombaient tout le temps. Euh, c'est la façon qu'on a décidé d'aller de l'avant. Et ça nous sauvait aussi de l'espace sur euh, les étagères, parce qu'avant, elles tombaient tout le temps où elles étaient couchées. Donc, c'est une façon qu'on a travaillé. Et ça, c'était la, la technicienne de collection, Tina Leblanc. Tina a aussi travaillé sur les boîtes de calme qui étaient auparavant tout simplement dans un contenant au bout du corridor de textile. Euh, donc, on les avait là depuis 20 ans. Euh, et on a utilisé pour ce système-là, pour faire la boîte, de, des mesures, chaque mesure de canne. Et ensuite, un peu comme un Tetris, je ne sais pas qui ce qui a parlé de Tetris aujourd'hui. Un peu donc un assemblage pour voir comment on pouvait, par trois niveaux, faire un boîtier qui maximiserait l'espace. Donc, encore là, s'installer sur une table, avoir des petits papiers, on fait nos dimensions, on calcule, on en discute avec quelqu'un d'autre, on revient et on peut se faire un beau montage. Des exemples des moules, des, des formes pour les les coiffes. Euh, donc, elles sont vraiment très différentes l'une de l'autre. Donc, elles ont maintenant chacun leur chapeau. Euh, et c'est comme ça qu'on peut mieux les soutenir. Il y en a des petites, des grandes, des capines. Euh, donc, c'est des pièces qui peuvent aussi maintenant se déplacer beaucoup plus facilement, ce qui était important pour nous parce que c'est quand même une collection qui est beaucoup utilisée, beaucoup recherchée. Donc, en déplaçant les les formes, c'est beaucoup plus facile euh, pour nous de les montrer, par exemple, à un chercheur qui viendrait s'installer dans notre salle de documentation. c'était le mur du fond où le meuble euh, de couverture piquée sera installé. Donc, auparavant, il fallait faire l'exercice de déplacer les meubles, donc de bâtir des roues. Je crois <coughs> qu'il y avait sept meubles. Euh, le coût était relativement très facile en utilisant les charpentiers de l'Université de Mountain, l'achat de roues, un peu de bois, donc pour les 7, c'était 350 qui est vraiment pas cher. Euh, et nous, ça les surlève du plancher lorsqu'ils étaient directement sur le ciment auparavant, donc c'était une pierre de goût, et on les a déplacés juste sur un autre mur et on a installé ensuite notre système de couverture que vous pouvez voir là. L'espace pour le futur, c'est quand même des pièces qui, sont, qui rendent relativement souvent. Euh, les tapis au pied aussi, on en retrouve encore plusieurs qui viennent. Donc, on a une planification pour le futur. Euh, visuellement, comme je disais, c'est un des correcteurs principaux de la réserve. Donc, le coup d'œil est quand même intéressant. Quand on était dans notre salle euh, en train de rouler les couvertures, on avait mis un grand escabeau et avec le iPad, on a fait des photos. Donc, ils sont devenus ensuite nos petites étiquettes avec la photo disponible et aussi assez gros comme étiquette. Donc, le visuel est intéressant aussi pour les gens. Euh, donc, ça c'est intéressant, on a parlé un peu plus tôt aujourd'hui euh, des, des, des inspecteurs d'incendie. Nous, c'est plutôt l'inspecteur de sécurité. On savait qu'à un moment donné, il allait questionner notre... C'est des pics qui sort, là? <rire> fait que la semaine dernière, on a eu le courriel qu'il faudrait mettre des réflecteurs dorés ou argentés. Fait qu'on sent que ça viendrait, mais c'est pas <rire> Ça va être encore beaucoup de vie. Je vous ai parlé de l'importance de rechercher ou prendre le temps de faire peut-être un prototype quand on travaille dans notre projet reward mais maintenant c'est la suite qui continue. Cette recherche-là, euh, donc la conservatrice ou notre ancienne conservatrice de textiles, dans cette énergie de travailler les collections, euh, continue à publier ou encore justement à questionner tous ces réseaux de, de groupes de blogueurs qu'elle qu travaille avec, euh, et de questionner nos collections. Donc ici, elle écrit un petit texte qu'elle a publié sur, euh, je pense, Artefact Canada, euh, donc pour euh, justement montrer notre collection. Euh, et elle, elle fait un descriptif tout simplement. Ça, c'est un autre un, un, un post qu'elle a mis sur un blog qu'elle fait partie. Euh, donc, c'est un petit mantelet qu'il y a dans notre collection. Elle se doute qu'il est très, très vieux. Elle n'a pas les réponses. Donc, elle a, dans le fond, pris la photo, la mise sur ce blog de chercheurs euh, qui s'intéressent dans les costumes anciens. Et elle euh, cherche maintenant des réponses. Donc, c'est la collection qui continue à être documentée, qui continue à être recherchée. On a aussi eu contact avec des euh, musées euh, vivants qui veulent venir voir nos collections de costumes, pour justement faire des reproductions pour leurs euh, interprètes. Donc, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas eu de ces contacts-là. Euh, donc, ça, c'est un regain encore là. Euh, J'ai eu la chance de faire plusieurs communications publiques, justement, pour parler du projet REORG. Et là, maintenant, on va voir un peu euh, l'énergie de d'autres musées au Nouveau-Brunswick qui veulent... Euh, regarder à leur collection aussi. Euh, donc ici, c'est un peu. Euh, euh, on a fait une présentation euh, moi et les collègues du musée du Nouveau-Brunswick qui faisaient aussi un projet rework lors de la réunion annuelle de l'association patrimoine Nouveau-Brunswick euh, en octobre dernier. J'ai fait une présentation publique comme telle au musée acadien. Euh, L'énergie dans la salle était incroyable. Euh, même ma, la, la directrice du musée, marc Brideau, y était. Et je crois que c'était elle qui était la plus dynamique après ma présentation. Parce qu'on a beau entendre parler de qu'est-ce qu'on a fait, mais lorsqu'on le voit avec des images, je crois que ça l'a vraiment je crois rendu fière. Mais aussi, elle veut faire visiter la réserve. Elle veut que les gens comprennent toute cette énergie et tout ce travail-là qui se fait à l'arrière-scène. Et un peu plus tard, à fin mars, je vais faire deux présentations webinaire pour l'offrir justement aux membres de l'Association patrimoine Nouveau-Brunswick. Et aujourd'hui, évidemment. La suite, donc on est encouragé dans notre projet Reol à apporter euh, des expertises ou des expériences vers d'autres musées. Euh, donc le musée acadien, on va travailler avec le euh, musée euh, qui est située à l'intérieur de l'église historique de Barachois, au Nouveau-Brunswick. Donc, leur euh, église, c'est un édifice au complet, donc c'est l'église, mais la collection comme telle, c'est leur exposition, mais aussi en rangement, euh, dans le troisième étage ici de l'église. Donc, ça va être notre projet euh, estival automnal avec eux. Euh, on va regarder assez de rafraîchir un peu leur rangement. Il y a beaucoup de chassubes religieuses euh, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Mais cette énergie-là, on la sent. Donc ça, c'est mon projet principal. mais J'ai aussi le musée historique de Tracadie euh, qui a demandé des expertises. Donc on va aller les voir aussi euh, à la fin mars, début avril. Donc c'est intéressant de voir que tout d'un coup, euh, quelque chose qu'on voulait très peu parler, Vient euh, vers l'avant-scène. Quelques remerciements, mais pas des, re des remerciements euh, pour l'Université de Moncton. Parce que quand on projette euh, un projet comme Murray Ord, il faut obtenir des permissions. Euh, nous, donc, on a dû demander à nos instances, euh, l'Université de Moncton, pour nous permettre de travailler à ce projet ici. Euh, J'ai un peu mentionné par rapport à la galerie d'art où elles ont dans le fond, euh, pas eu une exposition estivale dans le cadre de leur projet, mais aussi, ça taxe quand même une équipe. Donc, ça fait que nos énergies sont peut-être mises ailleurs pour un certain temps, mais je crois que l'université devait prendre conscience de ça. Et en recevant leur appui, euh, ça fait qu'on a eu beaucoup de communication, ils ont beaucoup encouragé, euh, ils ont souvent... Euh, retweeter, euh, oui, oui, oui, les, les posts qu'on pouvait faire. Donc, il y avait quand même une appropriation du projet à l'ensemble. Euh, L'équipe de l'Institut Canada de conservation était <coughs> là à différents niveaux. Oui, en tant que ressource, mais aussi une question comme, est-ce qu'on doit nettoyer nos tuyaux? À un moment donné, la technicienne euh, Angèle Cormier faisait une recherche pour savoir, faut-il que je protège le tuyau Quand on venait à donc il y avait une question et Simon rapidement a, a répondu à cette ressource-là. Donc ça c'est quelque chose qui vaut beaucoup parce que souvent euh, on fait des recherches sur Internet on essaie de comprendre mais quand on a la ressource et les réponses rapidement ça aide beaucoup. Euh, pour la méthodologie aussi un chrome un UNESCO c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas entendu trop trop euh, ici au Canada depuis longtemps. Euh, on passe souvent en arrière simple, on parle entre nous de collections peut-être, mais pas tellement. Euh, je pense que ça fait du bien de voir cette, que ces richesses-là, dans le fond, vont être préservées un peu plus pour le long terme. Que ces collections-là aussi peuvent maintenant presque être visitées un peu plus, parce que souvent les portes sont barrées, on n'ose pas trop, il euh, y a des choses par terre, on, on a une crainte. mais de de les raviver un peu, je crois que ça, ça a un rôle à jouer. Ça va nous aider à continuer à développer nos créneaux et nos forces Oups. et patrimoine canadien, évidemment, pour le programme d'aide au musée. Donc, pour nous, ça a été euh, une belle énergie. Maintenant, on regarde la collection différemment, on regarde nos meubles différemment, et on a d'autres idées pour les projets futurs, et je crois qu'on qu peut, peut le faire. Et euh, Bien contente d'avoir participé et d'avoir été avec vous cette semaine. Merci. Merci.